Les discours C'est une histoire d'amour. Yeah. C'est une belle histoire d'amour. Même si... Euh, J'aimais pas du tout le bruit qu'il faisait en buvant son café le matin. Tu vas pas arrêter de faire du bruit. Je le trouvais pas très cultivé. Il était incapable de prendre une décision. Et puis... Euh, il avait toujours un peu de cramé. Réveillé en pleine nuit, du genre ah oh mon Dieu, je vais mourir. Je vais crever je vais Il, il y a rien. C'était pas vous la semaine dernière qui êtes venu en pensant avoir la malaria Et puis en fait, il mourrait pas. C'est insupportable. Bref, voilà. Le discours, c'est ouais, c'est une sacrée histoire d'amour.